jamais à la hauteur ah ouais ok c'est un peu en contradiction avec ce que je perçois de toi alors sur quoi ça repose ah euh, te concentrer sur ce sujet de, et créer cette sensations de je ne suis pas à la hauteur c'est un peu le qui cache la forêt c'est un peu le cache misère derrière, on a une certaine jouissance à ça. Comme si ça... Euh, ouais, je vais, aller, je, je, vais, je vais pas aller par quatre chemins, mais en fait, ça te, ça te fait jouir. C'est vraiment ta branlette, ta manière de te masturber. Hein, ça, soyons clairs. Euh, et en étage numéro 3, sous cette notion de... Bah, en fait, ça me fait jouir que d'être... De, de, de pas me sentir à la hauteur il y a une espèce de négation de cette jouissance. Parce que ce n'est pas socialement parlant de se valoriser en tant que victime, de, se, de poser clairement que je suis la victime et qu'en fait, c'est peut-être OK avec moi Et encore derrière, il y a une énergie qui est coincée. Alors, c'est quoi cette énergie coincée Faire retomber la pression, samedi. C'est la thématique de la pression. C'est pas ça. Relâcher la pression. Hum. Non, en fait, t'es bien comme t'es visiblement. Tu fais semblant de t'agiter, comme je le disais auparavant, tu fais semblant de t'agiter, de dire « Ah oui, mais c'est pas juste, j'ai pas envie d'être comme ça, mais en fait... » ça te plaît. Donc en fait, c'est pour ça que je tournais en boucle euh, que j'arrivais pas à trouver que j'arrivais pas à trouver d'autres informations parce qu'en fait, ça te plaît tu cotations pas que ça te plaise. Et c'est une collègue de travail qui me disait ça la, mardi, mardi après-midi. Bah, elle elle disait ça c'est euh, je suis malade mais tant que j'assume pas que je suis malade, je vais pas pouvoir guérir. Et c'est typiquement notre euh, lot à tous. On n'assume pas ce qui nous fait jouir. On n'assume pas ce qui nous fait réellement plaisir. Même nos, nos petits vices, même ce qui est socialement pas euh, admettable, euh, pas euh, compréhensible par les autres. Et ça, ça, ta question, euh, Jean, vient vraiment me chercher là-dedans Et bien chercher le groupe là-dedans Ce qui est socialement admis, est-ce qu'on s'y plie Et on fait semblant de jouer un rôle euh, qui serait beaucoup trop lourd à porter avec le temps, ou est-ce qu'on va vers ce qui est simple pour nous et qu'on accepte Et qui, pour le coup, est facile, qui nous permet de déjà de pouvoir traverser... Ah, mais c'est pour ça Tu veux pas perdre cette notion de jouissance parce que tu as peur de ne pas être en vie. C'est ça le truc c'est pour ça que tu restes dans ce système-là et que tu ne veux pas bouger et le traverser en l'assumant socialement parce que ça va te permettre de pouvoir créer autre chose comme un scénario dans ta vie. Il est là, Elle est là la clé chez toi. Ok, c'est bon. Euh, ok. Ça, c'était valable pour tout le monde. Euh, mais il y a autre chose à dire. je veux trouver un... un quoi mmh. L'énergie du groupe vibre, je veux trouver une source dans lui le... une sorte de... Alors, ça fait un effet très bizarre. Un... Ah oui, voilà on est sur un système de j'aide l'autre pour me donner un croche-pied. J'aide l'autre pour me donner un croche-pied. Donc, dit autrement, c'est... Euh, et il y a encore cette notion de jouissance. Euh, alors, est-ce que je peux expliquer ça, ça Est-ce que je peux expliquer ça mentalement Pas vraiment, d'accord non, ça a bougé visiblement. Ok, merci pour ta question là.